Alors, niveau débutant, bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne Je communique civile. Voici la communication progressive du français avec 270 activités. Ces activités sont uniquement pour les adultes, les faux adolescents et les adolescents qui ont un niveau de français un peu débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors aujourd'hui, on va voir, euh, comme toujours... Une nouvelle situation de communication. Allons-y, on va découvrir ensemble. Alors parler des lieux et des objets, c'est le thème euh, comme acte de parole. On va voir encore euh, localiser avec une nouvelle situation de communication à la campagne. Côté grammaire, on va voir prendre le relatif. Qui, bien sûr, il y a quelques mots nouveaux. Allons-y, on va faire. Cette euh, leçon de communication euh, à la campagne comme situation de communication. Voici donc euh, la situation de communication pour aujourd'hui. Du thème euh, parler des lieux et des objets. On est ici à la campagne. Alors euh, il y a un dialogue entre Gaspard et un passant. Alors Gaspard parle maintenant. Pardon monsieur. Nous sommes perdus. Nous cherchons euh, le château de Bazocha. C'est loin d'ici Non, pas du tout. Vous prenez cette route-là devant vous, vous faites euh, 3 ou 4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau. Château de Pazoch. Soit à droite ou à gauche. Et à gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour localiser... On utilise quelques expressions, hein, comme euh, ici, le poisson euh, aide Gaspard à localiser un château. Alors, il dit, nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazo. Est-ce que c'est loin d'ici C'est loin, c'est prêt. Loin, près. Non, pas du tout. Vous prenez cette route. Vous faites 3 ou 4 km et vous allez arriver à... Ça veut dire un village. Et vous passez devant l'église. Et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau. Et vous devez tourner à gauche. Alors là, c'est ce qu'on appelle localiser un lieu... Alors Gaspard et les autres sont perdus, ils cherchent le château de Bazoche. Alors sur la route, ils ont rencontré un pasteur. Ce dernier essaie de les aider à localiser ce château de Bazoche. Qui se trouve dans un village qui s'appelle Villeneuve. Il suffit tout simplement de continuer quelques kilomètres. Ils vont voir un panneau. Bien sûr, c'est Château de Bazoches. Il vaut mieux de tourner et Ils doivent voilà. Ils doivent tourner à gauche. Voilà. C'est un, un petit chemin qui mène au château. Alors maintenant, côté manière de dire. Alors voici une manière de dire. On dit, je suis perdu. Je cherche. Nous sommes perdus. Nous cherchons. Je suis perdu. Je cherche. Nous sommes perdus. Nous cherchons. Alors, euh, vous prenez, vous continuez, vous tournez, vous passez devant, vous faites euh, 5 km, vous allez voir, vous allez arriver, à c'est loin d'ici. Non, c'est tout près, non, ce n'est pas loin. Oui, c'est à 10 km d'ici. Je suis perdu, je cherche.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 C'est loin d'ici, non, c'est tout près, non, ce n'est pas loin, oui, c'est que le kilomètres d'ici. Alors, côté grammaire, on a le pronom relatif qui. On dit, vous prenez la route qui va à Toulouse. Je connais un monsieur qui s'appelle Noël. Il a acheté une table qui sera livrée demain. C'est une église qui a été construite au 12 e siècle, je crois. J'ai pris le silo qui était sur la table. Alors, qui va à Toulouse, qui s'appelle Noël, qui sera livré demain, qui a été construite au XIIe siècle, qui était sur la table. Alors là, c'est le pronom relatif qui remplace normalement un sujet. Vous allez faire quelques activités, vous allez travailler sur un pronom relatif qui est prochaine fois. prochainement. Vocabulaire On a un village, une route de campagne, un chemin, la mairie, une école communale, une église, un château, le cimetière, une épicerie, la place du village. Un village, une route de campagne, un chemin, la mairie, une école communale, une église, un château, le cimetière, une épicerie, la place du village. C'est ça le vocabulaire, ça veut dire des mots qui sont nouveaux dans cette situation de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à la campagne comme situation de communication C'est localisé numéro 2. On a vu les expressions très utiles comme nous sommes perdus, nous cherchons, c'est loin d'ici c'est près d'ici vous prenez cette route vous faites 3 4 km et vous allez arriver à vous passer devant vous allez voir un panneau vous continuez quelques kilomètres vous devez tourner à gauche etc. Et on a déjà vu le pronom relatif qui qui remplace un sujet et on a vu aussi quelques mots Nouveau dans la partie vocabulaire, ça veut dire des mots qui sont véhiculés dans la situation de communication. Et le plus important, c'est ces manières de dire. Je suis perdu, je cherche. Nous sommes perdus, nous cherchons. Alors, euh, si vous aimez bien sûr indiquer le chemin, vous dites, vous prenez, vous continuez, vous tournez, vous passez devant. Vous faites 7 km, vous allez voir, vous allez arriver à... c'est loin d'ici, non, c'est tout près, non, ce n'est pas loin. Oui, c'est à 10 km d'ici alors remarque de vous vocabulaire on dit le chemin est un est une toute petite route dans la campagne où les voitures passent avec difficulté demander son chemin c'est demander des directions lorsqu'on dit je demande mon chemin ça veut dire je demande des directions pour arriver à un lieu précis mais le chemin à la campagne c'est une toute petite route euh, où les voitures euh, passent avec difficulté alors c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que cette séance de français vous a plu alors euh, si vous aimez des vidéos vous pouvez mettre des likes hein si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner ici dans notre chaîne Je ajoutez des commentaires si, cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. C'est avec vous, Monsieur Cédéle de la chaîne du Communique Merci de votre attention. À la prochaine.